Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur de ta grâce, merci de ta fidélité, merci de ta bonté. Bonsoir, adorateurs, adoratrices, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Que la louange et la gloire lui reviennent à celui qui est assis sur son trône, par la vertu de sa puissance de son autorité. Nous allons encore ce soir nous souvenir de celui qui nous a fait, nous sommes l'ouvrage de ses mains, nous déclare sa parole et ce soir encore c'est un privilège pour nous nous lui toute la gloire je vous salue tous dans le nom de Jésus soyez bénis restez bénis et que la grâce de Dieu repose sur la vie de chacun et de chacune merci Seigneur ta grâce nous allons donc nous disposer pour prendre ce cantique là gloire à Jésus christ de Nazareth merci Seigneur ta grâce béni soit tu Seigneur Alléluia, je viens dans ta présence, le cœur soit fait de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur soit fait de toi.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 J'ai tant besoin de toi, père, de toi, seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, père, de toi, seul. J'ai besoin de toi. Oh Père, j'ai tant besoin de toi, Père. De toi, de toi. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de lui, ton père J'ai tant besoin de toi, père De toi, de toi seul J'ai besoin de toi Oh, dans ma vie, mon roi J'ai tant besoin de toi, père De toi dans mon cœur, de toi seul j'ai besoin de toi. Pour ma vie, je t'aide tant besoin de toi, Père. De toi seul, je... j'ai besoin de toi. Obama, j'ai besoin de toi, Père de toi seul, j'ai besoin de toi, oui nous avons besoin de lui, nous avons besoin de celui qui nous a fait, la belle dit c'est par sa grâce que nous sommes sur la terre, la belle dit c'est par sa grâce que nous pouvons tout faire, il est écrit ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par le Saint Esprit, c'est par le Saint Esprit, oh, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit, Alléluia, nous avons besoin de celui qui a fait cieux sur la terre, par sa puissante main, par sa grâce, par sa fidélité, oh Dieu Tout-Puissant, ce soir tu veux élever la voix vers le Tout-Puissant ton Père, et tu lui dis Père j'ai besoin de toi, Père j'ai encore besoin de toi ce soir, Père j'ai encore besoin de ta grâce, Père j'ai encore besoin de toi, « Père, je suis encore soiffé de toi. J'ai besoin de toi parce que je sais que chaque jour que tu fais, c'est par ta grâce que je vis. Si tu n'es pas avec moi, qui me dirigera, qui me conduira J'ai encore besoin de toi. » Ce soir, tu peux prier ainsi et demander à ton père de t'investir de sa présence, que tu as encore besoin de lui. Face à tes défis, face à tes tribulations, face aux au défis de la vie, tu as besoin encore de lui. Oui, on aura toujours besoin de notre père. On aura toujours besoin de Dieu. On aura toujours besoin de Dieu, même s'il y a des choses que nous avons déjà eues, que nous avons obtenues. Nous avons été exorcés quelque part par rapport à une attente, à des, à des espérances. Mais on aura toujours encore besoin de Lui. Parce que la vie déclare qu'avec Lui, c'est la vie en abondance. C'est la vie en abondance, c'est la vie en abondance. Nous avons toujours besoin de Lui. Et lorsque nous avons acquis une victoire, il y a encore des combats à mener. Et des victoires encore à avoir. C'est pourquoi tu vas encore dire, Père, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi Père de toi seul so. j'ai besoin de toi Oh Père j'ai tant besoin de toi Père de toi seul so. j'ai besoin de toi Oh mon Dieu, j'ai tant besoin de toi, père, de toi, de toi seul, j'ai besoin de toi, oh papa, j'ai tant besoin de toi, père, de toi seul. J'ai besoin de toi Face à mes défis T'as besoin de toi, Père De toi, seul J'ai besoin de toi Toi qui me sens faible T'as besoin de toi, Père de toi, seul, j'ai besoin de toi. Alléluia. Oh, ma que t'es barracatashika, baba, que Orikoto oh, koto saka yendege saka momoshi kabara kete marakanta. Rogodo, ready, haribo, baba. Rekete, yo, go, kata, ma, mama mama. ribo, bo, bo, bo, bo, bo, Kaba ya yanda baso mama mama lulu Yobo Sheke, Rabocoticati, Yomosaki Rekete ma baba soki rubo baba bobo E mauros, eros, eros, eros, Irobobo baba Rekete de homolo shikaba, Rege sign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 eh, Roboshika Yeke Toma, Ereke, Rakoto, Sika bayodogo, Sekere, Raki, Tabayombo, Sika, Rakoto, Sika, Bara, Baba, Baba, Ida, Mama, Soko, Roboshika, Eye, Eye, Eye, Eye, Eye, Eye, Eye, Eye, Eye, de toi, bé, de toi so. J'ai besoin de toi. Oui. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-nous de ta gloire ce soir. Merci pour ton amour infini, Père. Béni sois-tu à toi, c'est la louange, l'honneur, la magnificence et la louange. Tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être glorifié, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être ovationné, tu mérites d'être honoré. Père, il n'y a point de Dieu qui soit sans l'heure. Toi, mon âme, te bénis encore ce soir pour la vie d'une adoratrice, pour la vie d'un adorateur, pour la vie des de enfants réunis, connectés en ce moment. Pour, oh Dieu, élever la voix avec toi pour te rendre gloire, parce que tu le mérites. Toi, le Dieu qui nous a fait par ta puissante main, nous élevons la voix pour te rendre gloire. Ba ba ba ba ba ba ba ba Shikerebe. Iro maw ricos ki on the mountain. Rubiron the low rashiki the mama ma raka taba. The going to be on the brown skin. The most sharpy that the redy more barey rain skin to low raka bashaka. It get the barey rainy more barey rain skin to low raba ba ba ba ba ba ba ba ba Shocking to break the mountain. breed the low rashiki to mo raba. The redy can't to bushaki to mama ma raba Baba Shika Baba Baba Baba Rekete Mo Raba Ora Ora Ora Ora Ires Ebound the skid on over reading to mosquito bar rek the moussa Raba Baba Baba Baba Baba Baba O kitolo sakata Sakataebe O Mayon de briskiros. Eros, Ibobo, Shaba, Uts, In Mount Bridon, the Briskount, Iraqi Bobo, Rabababa, the the Mount Bridon, Scount, Yesha, Ida Bound, Bre, reçois la gloire reçois la gloire reçois la gloire Père, mon âme te bénit mon âme te loue Merci pour ta présence, merci de ta grâce Merci pour ta fidélité sur la vie D'un adorateur, d'une adoratrice Merci pour cette plateforme que tu as suscité pour ta gloire Merci pour la vie des uns et des autres Que tu as béni, merci pour ta protection divine Qui est notre partage, béni sois tu Toi qui veilles sur nous au quotidien Merci parce que tu es le Dieu qui nous relève Lorsque nous sommes tombés, merci parce que tu es le Dieu Qui pourvoit nos besoins à tous égards Merci parce que c'est toi qui as compassion De nous lorsque le monde nous rejette Merci parce que c'est toi qui nous relève Lorsque nous sommes à terre, nous voulons te rendre toute la gloire ce soir. Je voudrais jeune ma voix, celle, au oh bon Dieu, de gloire, de tous les adorateurs, tous les adoratrices. Seigneur connecté, oh mon Dieu, tout puissant pour te rendre gloire. Tu mérites notre adoration, notre louange, qui est comme toi, Seigneur. Merci infiniment pour ton amour infini, papa. Tu es le Dieu fidèle. Tu reçois notre louange, notre adoration. Ce soir encore, nous voulons te bénir, te magnifier, t'exalter. Tu le mérites, Père. Qui d'autre que toi mérite la louange et la gloire? Père, acquérions-nous. Je suis dans la joie de parler de toi. Je suis dans la joie de parler de toi. Délever ma voix pour te rendre gloire. Parce que tu as voulu que, Père, je sois compté parmi les adorateurs et adoratrices de la terre pour t'honorer. Parce que tu as venu susciter une armée d'adorateurs et d'adoratrices pour la gloire de ton nom. Et ce soir encore, nous voulons t'élever. Ce soir encore, nous voulons proclamer ta parole. Ce soir encore, nous voulons proclamer, ô oh Dieu de gloire, ta volonté. Ce soir encore, nous voulons, ô oh Dieu, t'honorer. Parce que tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Rabo Sakin de Tu le mérites. Oui, adorateur, adoratrice, notre Père le mérite. Ô ma Rege de saba raba shake libre. Raba baba raba baba Rabababa Rabababa raba baba. rababa rababa rababa rababa te. rababa rababa Rabo Oh, makabo, shakaba. Itaba, yo, se kerebe de bré. Merci Seigneur pour ta grâce sur la vie d'un adorateur. Merci pour ta grâce sur la vie d'une adoratrice. Merci pour la grâce de Dieu sur la vie de chacun de nous. Merci pour la force de ton amour que tu nous communiques. Enfin, de t'aimer davantage. Parce que nous avons besoin de t'aimer, Père. Nous avons besoin de t'aimer, toi qui nous as aimé le premier. Toi qui as compassion de nous. Lorsque nous étions, au oh, Dieu de gloire, égarés. Chacun suivait sa propre voie, mais tu as bien voulu nous faire grâce afin que nous puissions tourner nos cœurs vers celui qui nous a fait au commencement. Oh Dieu tout-puissant, à qui il y en a mon roi, Chez Jésus, tu y as les paroles de la vie, la vie, à qui en nous. Oh Jésus, Jésus tu as les paroles de la vie, la vie à qui en nous, oui, chantons Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie à qui il en a. Oui, le chant de Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie à qui il en a. Aki yonu Aki yonu O emaru e Aki yonu Qui ont les part de la vie? A qui ont as les part de la joie? A qui ont as les part de la vie? A qui ont as les part de la vie? Qui ont qui Qui nous, papa? A qui Yahweh. À qui un papa? À qui Yahweh? Oh, à qui un papa? À qui Seigneur? À qui Père, à qui Tu as les paroles de la vie éternelle? À qui y'en Père ce soir? À qui je Père? Parce que je souviens de mon passé, à qui ai-je, Père. C'est pourquoi je veux être un fou pour toi. Et je voudrais que cela soit le partage de chacun de nous. Parce que tu nous as fait grâce, Père. Si chacun pouvait rendre témoignage de là où tu l'as tiré, on n'en finirait pas. Ta grâce nous a sauvés. Ta grâce nous a libérés. Et tu mérites que chaque jour nous t'adorons. Tu mérites que chaque jour nous élevons la voix avec toi pour te rendre gloire et célébrer la grandeur de ton esprit, Père. Merci encore pour ce soir. Bénis sois-tu de ta présence qui est fidèle. Tu t'appelles fidèle. My God, ski de bray, shal or amahi ton break in the labos. Your name is faithful. Orabo shaba contemplate. Raibiko massacre de the Seigneur, saisis mon cœur pour ta gloire. Seigneur, saisis le cœur d'un adorateur, d'un adoratrice pour ta gloire. Seigneur, saisis-nous, t'adorer davantage en esprit et en vérité. Car la Bible nous dit, ce sont les adorateurs que tu recherches. Tu cherches des personnes qui en esprit parce que Dieu est esprit et en vérité parce que tu es la vérité. Tu t'appelles parole. Morabios et mabababashi Rayon de Bisco Marababose. Oh, mon âme te bénisse, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège que tu m'accordes de pouvoir, Seigneur, diriger ce moment par ton esprit. Parce que ce n'est ni pour ma force. Personne ne peut faire si ce n'est pas ta capacité. La Bible déclare notre capacité vient de celui qui est là-haut. Car tout don excellent et parfait descend d'en haut. Du Père des lumières, du Père des esprits que tu es. Reçois notre adoration, reçois notre louange. Reçois notre reconnaissance ce soir. Reçois la prière de tes séviteurs, tes servantes à travers cette plateforme. Reçois la voix qui te haut, oh, qui m'abrile au sac, qui te brille à toi. Reçois la louange d'un adorateur. Reçois la louange d'une adoratrice. Aide quelqu'un. Aide une personne à être relevée. Aide une personne qui a à être forte. Aide une personne qui est en arrière, à être en avant. Parce que tu es le Dieu qui prend de l'arrière pour mettre devant. Tu es le Dieu qui prend du fumier, l'indigent pour le faire assis à la table des grands. Tu es le Dieu qui rend capable celui qui était incapable. Tu es le Dieu qui ouvre les portes là où tout semble fermé. Tu es le Dieu qui ouvre, oh Dieu, et personne ne peut fermer. Tu es le Dieu qui relève et personne ne ne peut mettre à terre. Lorsque tu ouvres, oh, personne ne peut fermer. Lorsque tu décides aussi de fermer, personne ne peut ouvrir. Tu es Dieu. » Et tu mérites la louange et l'adoration. Et mon âme veut simplement te bénir ce soir. Mon âme veut te rendre toute la gloire ce soir. Parce que tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu du salut d'une adoratrice. Tu es le Dieu du salut d'un adora... adorateur. Tu es le Dieu qui a eu compassion de nous. Qui nous a rassemblés autour de cette plateforme. Qui a suscité cette plateforme pour nous unir. Parce que tu l'as dit dans ta parole. Père, de la même manière que je suis en toi. Et que tu es en moi qu'ainsi nous sommes unis. Alors, ils seront un en nous. Je les unirai par ta parole. Merci infiniment, Père. Rabo, c'est le Bénis encore davantage la vie d'un adorateur, la vie d'une adoratrice. Merci pour ton Saint-Esprit, Esprit de grâce, Esprit de salut, Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton nom qui est invoqué encore ce lieu. C'est ton nom qui est encore invoqué en ce lieu. C'est ton nom qui est encore invoqué. Je bénis encore le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom qui a été donné depuis le depuis le ciel jusqu'à la terre. La Bible dit, en dehors de ce nom, il n'y a pas un autre nom qui puisse exister dans le ciel, sur la terre, et sous la terre par lequel le salut peut être possible pour les humains. C'est pourquoi, Seigneur, ce nom renferme toute la plénitude de la divinité, et la Bible déclare que ce nom est honoré. Dans le ciel, ce nom a une résonance prophétique, ce nom a une gloire, ce nom est respecté, ce nom est honoré, ce nom est le nom du salut. Et devant ce nom, le puissant des ténèbres tremble, devant ce nom les démons n'ont qu'à fuir. De ce nom, les forces des ténèbres ne seront obligées que de fléchir chez nous et de trembler devant ce nom. La Bible déclare ils croient, mais ils tremblent. Ils croient, ils tremblent. Ils croient en ce nom. Ils savent que ce nom est le nom saint. La Bible déclare pendant que les hommes, des religieux disaient que cet homme est un fou qui ne pouvait pas venir de Dieu, les démons qui sortaient des corps que Jésus chassait disaient Tu es le saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Oh my God! Tu es le Saint de Dieu. Saint de Dieu, ce soir, je t'invite encore à prendre le contrôle de la vie d'un adorateur et d'une adoratrice. Saint de Dieu, je t'appelle encore à fortifier une âme languissante. Saint de Dieu, s'il te plaît, étends ta main sur la vie d'un adorateur et d'une adoratrice. Saint de Dieu, s'il te plaît, relève quelqu'un, relève une personne qui affaiblit. Saint de Dieu, ouvre les portes pour quelqu'un. Saint de Dieu, ouvre les oreilles de quelqu'un pour entendre la parole prophétique qui est pour elle. O Mayoto saki kobo shaba unde gen turrabos, kababa baba elele soko elendo lunga masanto santo, la mahuta kande gen o na elenda gen den gundusha, namusu kande indi, ramu ko yeke te abaut, aye gelenda husun ode, on da ini kanto unda L'égal dosa yant a ma o toku la la de yenda huta inke inke na ba la ma no tekena hata ounda uru gunda shinda na hare de de de de de Ma yandelom a été. Ma idendaolo hinta yandi songa a été. Elle est nue ma a été. Chandra Olay quelle le Ya loko na mausola hinta. Loka hinde indama ondu sa. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne Père. Merci ta grâce. Merci ta miséricorde. Qui suis-je pour ne pas t'adorer Qui sommes-nous pour ne pas t'adorer Qui sommes-nous Nous te rendons toute la gloire. Merci de ta fidélité. Merci de ton amour. Merci de ta bonté. Merci de ta faveur. Papa, merci pour les mystères de ton règne. Oh, c'est toi ceux qui sais comment t'adorer. Et c'est pour cela que tu ne pousses pas ton esprit à dire des mystères que nous ne pouvons pas saisir et comprendre. Mais toi seul es glorifié, est glorifié, c'est cela l'essentiel. Lorsque ton nom est glorifié, lorsque ton cœur est réjoui, alors nous pouvons aussi dire hallelujah. Nous pouvons aussi glorifier ton nom, nous pouvons encore nous réjouir. Parce que le plus important, c'est que toi qui es dans les lieux très élevés, tu sois glorifié davantage sur la terre. Et ton ton fils Emmanuel l'a dit, ceci si, lorsque vous faites toutes choses, faites-le pour la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Car c'est ainsi que lorsque vous serez en train de faire la volonté de mon Père, que mon Père sera glorifié dans les cieux. Car ce qu'il a fait, il a fait pour sa gloire. Il fait toutes choses pour sa gloire. Merci infiniment, Papa. Béni sois-tu encore pour ton nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Père. Gloire à toi. Honneur et louange à toi, ceux. Tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur le trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur le trône. Tu es le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 tu es sur trop Tu es le seul Dieu Dans les bons Les mauvais moments Tu es sur trop Tu es le seul Dieu Dans les bons Les mauvais moments Tu es sur es tu es le seul dieu oui seigneur tu es le seul dieu dans moment difficile comme dans les bons moments tu es tu restes dieu tu restes dieu et cela est une réjouissance pour nous adorateurs nous devons nous devons savoir que notre dieu reste dieu que peu importe les temps les circonstances de notre existence Oh, maillon de bré, qui souffre des vents pétieux. Mais la Bible déclare que Jésus dormait dans la bac pendant que ses disciples se préoccupaient de leur état. Il disait Seigneur, maître, nous périssons. Regardez, il disait Nous périssons, maillot des scar de C'était évident, la mort était évidente. Parce qu'il y avait effectivement un tourbillon un grand vent. Et le bateau était sur le point, la barque était sur le point de chavirer. La mort était évidente. Les circonstances de la mort étaient présentes. Mais le maître dormait. Il devait plus se rappeler que celui qui ne donne le sommeil est avec eux. Sa présence suffit. Sa présence dans ta vie suffit pour que tu sois calme. Sa présence n'a pas empêché le vent de souffler. Sa présence n'a pas empêché le tourbillon de s'élever. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Sa présence dans la barque. Les forces des ténèbres qui avaient suscité ce vent démoniaque avaient vu le maître dans la barque. Sa présence ne les a pas empêchés de souffler le vent diabolique. Ils voulaient renverser les disciples, renverser le maître. Mais cela était impossible. Parce qu'il s'appelle celui qui est le maître des temps et des circonstances. Il est ton Père. Et cela est une réjouissance pour toi. Tu dois te réjouir de ce que ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est avec toi. Il est celui qui ne te laissera pas chavirer. Il est celui, même si tu te noyais, tu ne mourras pas. Et même si tu arrives à mourir, tu vivras. Il dit, ceux qui croient en moi vivront, même s'ils meurent. Alléluia. Ceux qui croient en moi vivront, même s'ils meurent. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, que son nom soit élevé, que la louange et la gloire lui reviennent, que son nom soit exalté à jamais. Merci Seigneur de ta grâce, dans le nom de Jésus. Mon âme te bénit encore une fois de plus pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu encore maintenant pour le temps que tu me donnes de pouvoir donner la parole que tu as mis sur mon cœur ce soir Oh, à tes serviteurs, à tes servants, qui suis-je pour livrer ce message Mais je veux bénir ton nom parce que ta grâce n'a pas d'âge. Béni sois-tu, Père, parce que tu utilises qui tu veux, tu fais ce que tu veux. Avec qui tu veux, tu fais grâce à qui tu veux. Mais tu sais pourquoi tu fais grâce. C'est pourquoi je te bénis. Parce que, Seigneur, je suis reconnaissant de ta grâce sur ma vie et sur la grâce de la vie, sur la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, adorateur, adoratrice. Nous allons maintenant passer à un message que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour fortifier quelqu'un, pour exhorter quelqu'un ce soir. Parce que nous ne pouvons rien faire sans sa parole. Et chaque fois que nous nous réunissons, c'est aussi l'occasion pour nous de nous exhorter réciproquement par la parole du Seigneur. Et je vais donc aller dans le livre de Genèse 19, à partir du verset 12. Genèse 19, à partir du verset 12. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. « Les hommes disent à l'autre... Qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla là, ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès lors du jour, les anges insistaient auprès de l'autre en disant Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui te trouvent ici, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le serrent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel le voulait les épargner. Il emmenait et les laissait hors de la ville. Après avoir fait sortir, l'un des dit Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine sauve toi vers la montagne De peur que tu ne périsses L'autre leur dit Oh non Seigneur Voici J'ai trouvé grâce à tes yeux Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard En me conservant la vie Mais je ne puis me sauver à la montagne Avant que le désastre m'atteigne Et je périrai Voici cette ville est assez proche Pour que je m'y réfugie Et elle est petite Oh Que puis Que je puisse m'y sauver nétait elle pas petite Et que mon âme vive et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugié, car je n'ai pu rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de soi. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans soi. Alors l'éternel fit pleuvoir du ciel, une sur Sodome et sur Gomorre, du souffle et du feu de par l'éternel. Alléluia. Il détruisit, au verset 25, il détruisit sa ville, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Je m'arrête là. Alléluia. Ça a été long, mais nous allons comprendre pourquoi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voici donc euh, ce passage que je viens de lire par la grâce du Seigneur qui nous relate l'histoire de Lot. Le neveu d'Abraham, qui allait se réfugier dans une ville dans laquelle les hommes étaient des pervers où la sodomie, toutes sortes de vices étaient pratiqués dans cette ville, et tellement le péché était grandissant que cela arrivait jusqu'aux oreilles du Seigneur et qui va décider donc de descendre à travers des messagers, des anges qu'il ont envoyés pour sortir l'hôte de ce lieu et détruire ensuite la ville. Alléluia. Qu'est-ce que cela nous enseigne Nous avons lu tout à l'heure qu'on dit des hommes, dit à l'autre. En enfin, fait, il s'agissait des anges ici qui étaient venus accomplir une mission. Cette mission-là, donc, de détruire la ville. Mais ne pouvait pas détruire la ville sans épargner le juste. Alléluia. Il ne pouvait pas détruire la ville sans épargner le juste et tout ce qui lui appartient. Nous lisons là qu'ils ont dit à l'autre « Qui as-tu encore ici »« Qu'est-ce que tu as ?»« Tout ce qui est à toi doit sortir de ce lieu parce que nous allons détruire la ville. » Mais lorsque nous poursuivons la lecture, nous remarquons que les anges ont donné une instruction en chemin en disant « Sortez de cette ville, mais ne regardez pas en arrière. » C'était une instruction divine qui lui avait été donnée. Et malheureusement, la femme de l'autre va désobéir à cette règle, à cette recommandation prophétique, à cette parole de Dieu. Elle va regarder en arrière et elle va devenir statue de sel. Alléluia alors c'est sur cet aspect que je voudrais mettre l'accent parce qu'il y a une révélation que le Seigneur m'a accordée par sa grâce. La Bible déclare que sa parole vient pour nous éclairer et nous ne pouvons pas comprendre les mystères de ce qu'il fait sans que son esprit ne nous l'explique. Alléluia. Il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer de ces tests. Avant tout à l'heure, comme je le disais, Dieu ne pourrait pas détruire cette ville sans épargner le juste. C'est pour dire que nous et ceux qui sont différents de nous, nous n'avons pas le même traitement devant Dieu. C'est une évidence. C'est une évidence. Nous n'avons pas le même traitement. Nous qui avons choisi d'obéir à Dieu, de marcher à sa suite, de répondre à son appel, nous ne sommes pas traités de la même manière que ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Parce que si l'hôte devait sortir de la ville, parce qu'il a été trouvé juste aux yeux du Seigneur. Tout ce qui appartenait à Lot était justifié, était élu pour sortir. Alléluia. Lot et sa famille devaient sortir, parce qu'ils avaient trouvé grâce aux yeux du Créateur. Tout comme nous, on a certainement trouvé grâce aux yeux du Créateur pour sortir du monde. Mais lorsqu'ils sont sortis, une instruction a été donnée. En sortant, ne regardez pas en arrière. Qu'est-ce que cela sous-entend Nous avons certainement entendu parler dans des prédications que cela voudrait dire que nous ne devons plus regarder aux choses passées. Ce qui n'est pas faux. Parce qu'il n'y avait plus rien de bon à récupérer. Il n'y avait plus rien de bon. La Bible dit, et Jésus l'a dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Celui qui décide de se consacrer au Seigneur ne doit plus faire marche arrière. » Alléluia. Et malheureusement, sa femme va regarder en arrière. Elle va désobéir à cette instruction divine et elle va être transformée en statue de sel. Je voudrais particulièrement donner une révélation sur le sens de ce que Dieu m'a révélé concernant cette histoire des statues de sel. Alléluia. La Bible dit, elle a été transformée en statue de sel. Un jour pendant que je, je méditais la parole du Seigneur, il a ouvert mon esprit sur ce passage et m'enseignant ceci que je vais vous partager pour nous exhorter davantage à comprendre qu'il est vrai. Nous sommes sortis du monde. Il y a même des gens qui disent que quand on est sorti du monde, c'est fini. On ne peut plus perdre le salut. Il y a des débats dessus. Mais pourquoi la femme de Lot qui a été aussi appelée Parce que ici, c'est un peu l'image du peuple d'Israël qui sort de l'Égypte. C'est un peu l'image des gens qui sortent du monde parce que le monde, n'est-ce pas Comme on l'a vu ici dans cette ville, la ville n'avait plus rien de bon dans cette ville, tout devait brûler. Il n'y a rien de bon dans le monde. La Bible dit celui qui aime le monde, l'amour d'une paix n'est point en lui. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ils étaient dans la ville. Mais ils n'avaient pas l'attitude des gens de la ville. Ils ont donc trouvé grâce aux yeux du Créateur qui a décidé de les faire sortir. Donc ils ont été élus. Ils ont trouvé grâce aux yeux du Créateur. Et ils ont eu de la valeur aux yeux du Créateur. C'était des hommes de valeur. Des personnes sélectionnées. Des personnes choisies. Des personnes graciées pour sortir de Sodome afin d'échapper au châtiment du feu qui allait embraser cette ville. My God, Jesus Christ. Hallelujah. Mais, malheureusement, sa femme est devenue statue de sel. Alors, Dieu me faire savoir que mon fils va te dire pourquoi elle a été transmise en statue de sel. Pour que tu comprennes ce que cela veut dire et que tu le partages. Parce que la révélation du Seigneur est aussi pour nous éclairer et pour aussi partager les expériences. Et dit la statue est le symbole de la mort. Parce que la statue n'a pas de souffle. La statue ne bouge pas. La statue ne se meut pas. La statue est le symbole de la mort. Elle est donc morte. L'image de la statue, c'était sa mort qui était confirmée. Mais pourquoi sel Le sel, Jésus l'a dit dans sa parole, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel pèse sa saveur, avec quoi la lune rentrant-on Vous êtes le sel de la terre. Le sel est le symbole de ce qui fait notre valeur. De ce qui est le symbole de la pureté, de la sainteté. Elle avait de la valeur, tout comme son mari, tout comme les autres qui sont sortis. Mais malheureusement, elle est morte avec sa valeur. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur qui on a prophétisé pour dire, tu feras ceci, tu voyageras. Dieu est avec toi. Tu vas voyager, tu vas faire ceci. Mais ces personnes-là sont mortes sans expérimenter ce qui a été dit. Est-ce parce que la prophétie a menti? Si Dieu voulait qu'elle meure en route, pourquoi est-ce qu'il a fait sortir? Si elle n'avait pas de valeur, pourquoi est-ce qu'elle a été choisie à sortir? Tout comme son mari. En vérité, Dieu ne nous fait pas sortir du monde pour nous voir périr. Oh my God, Jesus. Ce n'est pas le but du Seigneur. Souvenez-vous, il, si il voulait que le peuple d'Israël périsse en Égypte. Il allait les laisser en Égypte parce que déjà, ils étaient dans la souffrance et cette souffrance les prédisposait à la mort. Mais s'il a décidé de les faire sortir pour aller sur une terre où coule le lait le miel, c'est parce qu'il avait un projet de bonheur et non de malheur pour eux. Mais l'histoire nous raconte que plusieurs ont péri dans le désert pourquoi À cause de leur désobéissance, à cause de leur mumu. Et c'était le cas de la femme de l'autre. Elle n'a pas respecté, elle n'a pas été obéissante jusqu'à la fin. La Bible dit, vous sauverez vos âmes par la persévérance dans la foi. C'est-à-dire quoi Par la foi nous avons été appelés. Mais il y a aussi la question de persévérance dans la foi pour être des élus. Car... Plusieurs sont appelés Mais peu sont élus Elle a été appelée à sortir Mais si Dieu nous a appelés C'est parce que nous sommes des personnes de valeur Et le sel était le symbole de sa valeur Elle était une femme de valeur Par l'apparition du sel Mais elle est morte malgré sa valeur Combien parmi nous n'avons pas de valeur Tous je crois bien Avons quelque chose de bon en nous Des valeurs divines en nous quelque chose de puissant en nous une gloire de Dieu sur nous Une puissance de l'Esprit sur nous Une force de l'Esprit sur nous Un don prophétique sur nous Une gloire de l'Esprit sur nous Des dons de Dieu à nous De l'Esprit de Dieu à nous Chacun a une valeur de l'Esprit en lui Un don merveilleux de l'Esprit Une gloire de Dieu Mais ce soir, Dieu veut que nous comprenions sa volonté Il a choisi pas plus grâce Mais nous devons persévérer Nous devons penser à notre nom Écrit dans les lieux élevés. La Bible là Ou Kobo Baba Shika. Plusieurs de ceux qui n'avaient pas leur nom inscrit dans le lit de vue furent jetés dans le temps de feu. Ce n'était pas de la volonté de Dieu que cette femme meurt ainsi. Et pour montrer que cette femme avait de la valeur à ses yeux, il leur a fait voir, il nous a fait comprendre le sens du sel. Vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui donnez de la saveur à la terre. C'est vous qui donnez du goût à la terre. Nous avons du goût à nous. Nous avons de la valeur de Dieu à nous. Chacun de nous possède quelque chose de Dieu à nous. Concevons ces dons de Dieu à nous. Mais sachons-le. S'ils ne percevront pas dans la foi. Si nous nous laissons distraire. Si nous regardons en arrière. Malgré le don de Dieu en nous, malgré l'Esprit qui est en nous, malgré la grâce de Dieu, malgré le don prophétique, nous pouvons passer à côté. Nous pouvons mourir sans expérimenter ce que Dieu a dit, alors que sa volonté était parfaitement que nous rentrons dans le plan divin. Est-ce que Dieu n'avait pas voulu qu'Adam et Eve vivent longtemps l'éternité N'avait-il pas défini cela dans, son, dans, dans sa parole lorsqu'il disait, écoutez bien, si vous ne mangez pas ce fruit vous allez vivre éternellement. C'est-à-dire que depuis lors, il leur a bien fait savoir que son désir, c'est qu'ils vivent éternellement. Mais cette vie éternelle était rattachée à l'obéissance à sa parole. Alléluia. Sa parole disait, ne touchez pas ce fruit défendu et vous connaîtrez la vie éternelle. Car le jour où vous en mangerez, vous, vous mourrez. Donc ils étaient appelés à sortir de Sodome, mais pour conserver la vie éternelle, pour conserver ce salut. De Sodome, vis-à-vis -vis de Sodome Il ne fallait pas regarder derrière Qui comme qu met la main à la charie, Regarde en arrière N'est pas propre au royaume des cieux Hallelujah Hallelujah Souvent on entend dire que l'onction fait la différence Je suis d'accord Parce que l'onction nous démarque de ceux Qui n'ont pas l'onction Mais laisse-moi vous dire une chose En dehors de l'onction il y a ce qu'on appelle la probation divine La probation divine et c'est l'approbation qui a su le salut. C'est l'approbation, ce n'est pas l'onction qui a su le salut. Parce que même le diable a son onction. Et un jour, pendant que je me rendais en balade, je me rendais quelque part, l'esprit me saisit, me dit Fils, je vais t'enseigner quelque chose. rico Je lui dis Père, qu qu'est-ce qu que tu veux m'enseigner Il dit Regarde, je vais t'enseigner qu'il y a mon onction et il y a mon approbation sur la vie de quelqu'un. Et ce qui sauve, en vérité, ce n'est pas mon onction, mais c'est l'approbation. J'ai dit, qu'est-ce que cela veut dire Il dit, va dans le lieu d'Apocalypse, où il était question d'une guerre qui a eu lieu dans le ciel. Satan et son armée ont lutté contre Michel. J'ai dit, père, oui, il était question, il était question effectivement d'une guerre divine. Il dit, fils, écoute-moi bien, regarde, regarde, le dragon a lutté contre Michel, n'est-ce pas avec quoi est-ce qu'il a lutté C'est avec ce qu'il a reçu de moi C'est avec l'onction qu'il a reçu de moi C'est avec la puissance, la capacité Angélique qu'il a reçu de moi C'est avec le pouvoir qu'il a reçu de moi C'est avec le don qu'il a reçu de moi qu'il a lutté Mais qui fut vaincu C'est le dragon Tu sais pourquoi Les deux anges avaient de l'onction, Mais tu sais pourquoi l'autre a été vaincu Tu sais pourquoi Michel a vaincu C'est parce que Michel avait mon approbation tu dis, Père, qu'est-ce que cela veut dire L'approbation signifie quoi Approbation vient du verbe approuver. Approuver, ça dit être d'accord avec. Lorsque Dieu est d'accord avec quelqu'un, c'est que ses voix lui plaisent. C'est parce que d'abord, l'autre plaisait à Dieu qu'il a eu la grâce de sortir. Alléluia. Maintenant, j'ai dit, comment on fait pour avoir la probation? Il dit, mon fils a dit, celui qui m'a envoyé sur la terre, il m'a pas laissé seul. Il est toujours avec moi, parce que moi, je fais ce qui est agréable. Continuons de faire ce qui est agréable à Dieu. Ainsi, Dieu ne nous laissera jamais. Oh, la Bible nous dit quelque part, sans la foi, nul ne peut être agréable à lui. Oh, la foi, non seulement c'est vrai, on parle de la démonstration des choses qu'on qu qu ne voit pas. Mais la foi traduit simplement l'obéissance à la parole du maître. C'est la foi qui nous pousse à faire ce que Dieu nous demande. Alléluia. C'est pour cela que les démons croient en Dieu, mais ils n'ont pas foi en Dieu. Croire simplement, c'est admettre l'existence du créateur, mais la foi engage une action. La foi te pousse à aller au-delà de la simple croyance. Il est mon fils, regarde, Michel est resté fidèle à moi. Michel est resté attaché à ma parole. Alors je me suis mis de son côté parce qu'il avait mon approbation et je l'ai rendu plus puissant que le dragon. Et le dragon était vaincu malgré son onction. L'onction fait la différence, c'est vrai. Mais l'approbation est supérieure à l'onction. L'approbation divine, c'est le fait que Dieu approuve nos voies parce que nous sommes obéissants à sa voix. Il dit, c'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. Alléluia. La persévérance dans la foi, la persévérance dans l'obéissance. Tous avaient reçu le message de ne pas regarder en arrière, mais lorsqu'ils ont commencé à marcher, il y a une parmi elles, parmi ces personnes, qui a refusé de continuer à persévérer dans l'obéissance à cette voie. Et elle a regardé en arrière, elle est devenue statue, elle est morte ainsi par la représentation de la statue, mais celle, pour dire que voici... Tu avais de la valeur, mes yeux. Tu n'étais pas semblable à ces personnes qui étaient, que j'ai laissé derrière. Tu n'étais pas semblable à ces personnes perverses, ces personnes qui j'avais détruites. Pour dire que tu étais différent de ces personnes. Mais malgré cela, tu es morte. Adorateur, adoratrice, tu es différent, tu es différente. Il y a quelque chose de particulier sur toi. Mais ça ne sera rien que nous soyons sortis du monde pour périr et ne pas avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. S'il nous plaît, ma S'il y a une chose dont j'ai peur, si c'était les hommes, c'est le fait de ne pas voir mon nom inscrit dans le livre de vie. C'est le fait de savoir que Dieu n'est plus avec moi. Mais soyons certains d'une chose. La seule chose qui fera que Dieu ne sera plus avec toi, c'est lorsque tu abandonnes sa voix. Mais tant que tu auras foi en lui et que tu percevras même malgré les difficultés, même si le monde abandonne et que tu restes à à lui. Sois sûr d'une chose il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mokario, le fils prodigue, avait abandonné la main de son père. Il était livré à des difficultés. Mais lorsqu'il a décidé de revenir à son père, son père s'est disposé. Regardez, la repentance est un élément très important. La repentance est une, est une clé de délivrance. La repentance est, est une clé qui met en marche oui, le, le, la, la relation coupée. Regardez, lorsqu'il a commencé à se repentir, Directement, la Bible déclare, son père l'ayant su, lorsqu'il venait, son père l'a vu de loin, comme si son père savait qu'il venait. Parce que lorsqu'il a commencé à se repentir, quelque chose a commencé à se faire sur son père. La Bible dit, pour un seul homme qui se repent sur la terre, il y a de la joie dans le ciel. Quelque chose bouge dans le ciel lorsque tu te repent. Quelque chose bouge dans le ciel lorsqu'il te repent. Quelque chose bouge dans le ciel. C'est pourquoi, chaque jour que Dieu fait, pour une position d'humilité, parce que parfois on peut avoir un esprit de suffisance pour dire « bon, moi je suis convaincu que je suis parfait, moi je suis convaincu que tout va bien, moi je suis convaincu que je fais de bonnes œuvres, oui je, je fais des bonnes œuvres, oui c'est vrai, mais soyons un davantage, soyons un davantage et disons « Seigneur, s'il y a quelque chose que je ne fais pas encore, si je ne suis pas au quelque part sur un point », s'il te plaît, révèle-toi à moi par rapport à ce point parce que je ne veux pas rater le ciel. Tu ne m'as pas fait sortir du monde, cadeau. Tu ne m'as pas fait sortir du monde pour que je périsse en chemin. Tu ne m'as pas fait sortir du monde parce que si tu voulais que je périsse, tu n'allais pas à me faire sortir de là. Mais si tu m'as choisi, c'est pour que je puisse arriver jusqu'au bout. Soyons sûrs de cela. Tant que nous aurons foi en Dieu, avec persévérance, nous sauverons nos âmes. Mais nous avons des valeurs, des dons en nous. Conservons-les, mais persévérons dans l'obéissance à sa voix. Afin de pouvoir conserver non seulement nos dons, nos valeurs, pour nos propres biens sur la terre des hommes, pour nos récompenses sur la terre des hommes, mais garantir notre salut éternel. Alléluia! Hé! Hey! <rire> Boki do Bosa kindo breaker tama raba Sakin do baka raka maka raka baba baba baba ba rekete soko muraka eke tobo se père fait nous grâce. Merci, grâce. Merci grâce. Merci grâce merci pour ta grâce merci pour ta grâce merci pour ta grâce merci pour ta grâce merci pour ta grâce merci pour ta grâce au nom de Jésus Christ nous te bénissons père merci parce qu'à travers ce message tu veux nous conduire encore à voir les regards fixés vers la fin regardez celui qui fixe toujours les regards vers la fin, il gagne ce qui est avant la fin. Mais celui qui est focalisé sur ce qui est en arrière, ne va pas arriver à la fin. Pourquoi dit-il quiconque met la main à la série, regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Ça veut dire qu'il ne va même pas entrer dans le royaume des cieux. Le secret c'est d'avoir toujours les regards fixés. Si quelqu'un tous ses regards vers, si quelqu'un est préoccupé par le fait d'avoir son nom inscrit ce qu'il a une vie, je vous dis chaque jour que Dieu fait, il va savoir marcher dans la crainte de Dieu. Il va savoir, il va marcher. Il va faire attention à ses pas. Il va chercher l'approbation divine. Il va chercher à plaire à son créateur. Il va chercher à plaire à celui qu'il a appelé. Il va chercher à plaire à son Dieu. Il va pas chercher à plaire aux hommes. Parce que si tu cherches à plaire aux hommes, tu vas comparer devant le créateur. <rire> de <rire> La Bible dit Plus de chercher à plaire aux hommes, parce qu'ils aimaient plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Lorsque tu cherches la gloire de Dieu, est-ce que tu cherches l'approbation divine Cela peut te coûter des choses. Cela peut te coûter des choses. Cela peut te coûter parfois les railleries des hommes. Cela peut te coûter parfois le rejet les moqueries. Mais tu choisis et tu as, toujours, et tu as choisi la bonne part. C'est la bonne part que tu as choisi. Tu as, cher, tu as trouvé l'approbation divine. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Garde la foi. Persévère dans l'obéissance à la voix de ton Père. Par l'Esprit qui t'a donné car le Saint-Esprit te conduira et il te donnera les voies de l'Esprit de Dieu. Il te donnera les voies de Dieu dans lesquelles tu dois marcher. La Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité qui est sa parole. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. La parole est tout pour nous. Et comme j'ai l'habitude de dire, selon sa révélation, que la parole n'est pas parole en vain. Parole constituée de P, des lettres P-A-R-O-L-E est symbolique, est prophétique, Parole pour dire paix, prévention La parole de Dieu vient pour nous prévenir Ou puissance La parole est puissante Ou protection La parole nous protège Le A de la parole Est symbole d'une arme La parole est une arme pour nous Une arme offensive Une arme délivrée La parole R C'est la révélation La Bible dit les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. La révélation nous est donnée par la parole. La parole nous révèle les choses cachées. La parole, par la parole, nous avons la révélation des choses cachées. Le haut, c'est l'omnipotence. La parole est toute puissante parce que, souvenez-vous, la parole est Dieu. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et cette omnipotence était toute puissante de la parole elle nous est donnée elle nous est donnée pour lutter contre la puissance des ténèbres parce que sachant que les puissants les ténèbres sont aussi puissants les forces du mal sont aussi puissants mais la parole est toute puissante elle est omnipotente la parole c'est elle liberté oui vous connaîtrez la vérité que la parole et la parole vous rendra libre par la parole nous avons la liberté et le e qui est le symbole de l'éternité. Alléluia. Il toutes choses passeront, mais ma parole ne passera pas. Ma parole, ma de the Regardez bien, l'autre n'est pas passé avec sa femme, parce qu'il est resté accroché à la parole qu'il a été donnée par l'ange, lorsque tu restes attaché à la parole. Comme la parole ne périt pas, tu ne périras pas. Comme la parole est éternelle, tu restes éternel. Alléluia. Et toutes se passeront, mais ma parole ne passera pas. Quelle grâce, quelle faveur, quelle joie, quel bonheur. Alléluia. Quel bonheur. Oh my God. Quelle grâce. Alléluia. La parole donne la vie éternelle. Le E, c'est l'éternité. Tout est la parole. Alléluia. Et ainsi ce soir, la parole de Dieu t'a été donnée. Écoute simplement la voix de l'Esprit. Que le nom du Seigneur soit glorifié au travers de ta vie. Que sa grâce repose sur toi. J'espère que tu as saisi le message de l'Esprit de Dieu. Qui te fait savoir que tu as de la valeur. Tu as des dons en toi. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Il y a des choses merveilleuses en toi. Tu as le sel, Tu es le sel de la terre. Mais tu ne dois pas périr. Continue d'obéir à la voix de ton Maître. Il dit, « Si je suis votre maître, pourquoi ne m'obéissez-vous pas ?» Continuons à obéir à notre maître. Déjà, le fait que chaque jour, conformément à, ce, à, à la règle de cette plateforme, nous sommes toujours là pour l'invoquer, c'est une obéissance à sa parole. Continuons à le faire et restons obéissants à la voix de l'Esprit. Car chacun de nous reçoit de façon particulière la voix de l'Esprit par rapport à certaines choses, par rapport à une mission, par rapport à quelque chose. Restons bénis sans la voix de l'Esprit de Dieu. Et l'approbation divine sera toujours notre partage. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit davantage glorifié dans vos vies, dans vos maisons. Que vos familles soient touchées par la puissance de Dieu. Que le feu vous rejoigne là où vous êtes. Que le feu soit dans votre maison. le feu de l'esprit soit allumé. Que vous, êtes, vous, de, que vous soyez des feux, parce que la Bible déclare, « Il fait de ses serviteurs, de ses servantes, des flammes de feu. » Brûlez comme le feu, brûlez comme le feu. Je vais vous rendre ce témoignage. Alléluia. Je vais vous rendre ce témoignage avant de terminer. Et à un moment donné où j'ai traversé un monde difficile. Mais j'étais je, je, toujours entre plein midi, Midi une, une midi et 13h par là, je, je mettais à prier. Mais le temps était difficile pour moi. J'habitais chez ma grande soeur au, au doscuy. Et plutôt aux deux plateaux. Et chaque midi, j'étais en prière. Les temps étaient difficile pour moi. Et un jour, après ma prière, je reçois un appel d'un de mes petits frères qui habitait à l'intérieur, précisément à bois en ce moment, et qui me donnait une information capitale, qui m'a réjoui. Pour dire que notre Dieu, il nous voit, même quand les temps sont difficiles, il nous voit, il est avec nous. Mon petit frère me dit « Grand frère, qu'est-ce qui se passe petit frère ?» Il me dit « Grand frère, j'ai reçu l'information du village. » La tante féticheuse, la soeur de notre maman, dit que tu es fort. Je dis, comment ça Je suis fort comment Je n'ai aucun fétiche au rein, mais j'ai un seul Dieu que je prie, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que j'invoque en ce moment. Les temps sont difficiles pour moi, certes. Mais c'est lui que j'invoque. De quoi est-ce que tu me parles En quoi est-ce que je suis fort C'est lui ma force. Il dit, grand frère, voici ce que j'ai reçu. Alléluia. La tante féticheuse a dit à la maman, à notre maman, que tu es trop en contact avec la Bible. Donc, elle va envoyer ses génies pour t'arracher la Bible dans tes mains. Mais quand les génies sont venus, ils ont trouvé que tu étais en feu. Ils t'ont trouvé en feu. Tu brûlais comme du feu. Macabos. Rababa. Tu brûlais comme du feu. Brûlons, macabos, chikiri, baba bobo. J'ai compris le message qui dit, il fait ses semis de flammes de feu. <rire> Des flammes de feu. Des flammes de feu. La Bible me dit ceci. Jésus-Christ de Nazareth vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il tu brûlais comme du feu. Alors les génies n'ont pas pu t'approcher. Ils sont repartis, brédouis. Ils ont les rendre témoignage à celle qui les a envoyés vers toi, contre toi. Et elle a rendu le témoignage à notre maman. J'ai fléchi ainsi les genoux et j'ai commencé à bénir mon Dieu. J'ai dit, Père, donc tu me vois. Je pensais que, avec les temps difficiles que je traversais, tu étais absent. Ah, oh, tu es avec moi. Alléluia. Comme on le dit en ivoirien, ah, oh, tu es avec moi. Tu es là. Alléluia. Sachant que Dieu est là. Hallelujah. Hallelujah. Tu es là, Père. Il est là. Il est là avec toi. Même si les temps sont difficiles, sache qu'il est là avec toi. Ne doute pas de sa présence. Que sa grâce repose chez toi. Que sa grâce repose chez toi. J'espère que Dieu t'a fait du bien au travers de mon canal ce soir. Et je voudrais encore lui rendre toute la gloire, lui qui t'a béni, lui qui t'aime, lui qui t'a choisi, adorateur, adoratrice. Reçois davantage sa paix, sa joie dans ton cœur. Sois encore enflammé de l'esprit et que l'approbation divine soit ton partage. Reste accroché à ton Dieu et sois persévérant dans la foi. Par la persévérance dans la foi, tu sauveras ton âme. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une très bonne nuit ce soir et que le nom de notre Dieu soit davantage béni dans le nom de Jésus-Christ. On va te dire bye bye. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.